Oh, oh, les gars, j'ai... Bande de radins. Très bien, donc je vois, c'est comme ça. Bon, d'accord, d'accord. Très bien, donc si je me faisais kidnapper, vous me m'aideriez même pas. Bon, d'accord. Mais vous savez pas, Et là, je me suis échappé de justesse. Hein. Là, j'en ai chez ma race pour m'échapper grâce à ma... Grâce à ma détermination et tout, j ai, j ai, euh, donc la prochaine fois, si je me fais kidnapper, il faudra pas m'attendre à me revoir, vous savez, euh, vous ne servez vraiment à rien, ben, vous savez quoi, puisque c'est comme ça, la vidéo sur Pac-Man et la fin de d'Okami, euh, les vidéos sur la chaîne secondaire sortiront pas avant un moment, voilà, parce que parce que vous avez été vous êtes méchant à ne pas m'aider, ou aussi là, non mais oh, et puis quoi encore je. J'ai. Ma vie était en danger, je vous signale, j'ai failli mourir, et oui Et oui, oui, oui, oui. oui. C'est bon, ça devrait suffire là. Mmh. Tu penses que les gens comprennent que c'est juste parce que j'ai la flemme de monter les vidéos sur Pac-Man et sur Okami